Citation, cher Benavar, je voulais savoir si le roi Arthur et le royaume de l'Ogre n'était que pure légende ou avaient un certain fond de vérité Salut camarades, c'est une très bonne question et je me suis moi-même déjà plusieurs fois posé la question. Alors il est vrai que les légendes qui entourent Arthur sont très ancrées dans la culture populaire, d'ailleurs on retrouve ça assez souvent dans la musique, dans les séries ou dans les films, mais du coup Arthur est-ce qu'il a vraiment existé ou est-ce que tout ça c'est du pipeau Tout d'abord, il ne faut pas perdre de vue que les légendes arthuriennes telles que l'on les connaît aujourd'hui sont les héritières d'une vaste littérature qui est euh, loin d'être homogène et qui surtout n'a pas été écrit à la même époque. Les premières traces des légendes arthuriennes apparaissent dans des textes gallois. Durant tout le moyen âge, les mythes autour d'Arthur se développent et sont repris par les ecclésiastes, les envahisseurs comme les locaux. Par exemple, lorsque Guillaume le Conquérant s'impose comme le roi d'Angleterre, il n'hésite pas à se servir de la figure du roi Arthur pour justifier son pouvoir aux yeux du peuple conquis et pour s'attirer la sympathie des gallois. Au XIIe siècle, Chrétien de Troyes, un poète français, contribue à rendre la légende plus célèbre en lançant la mode de la littérature arthurienne. A partir de cette époque, les romans de chevalerie reprenant les légendes arthuriennes fleurissent. Arthur y est alors un symbole de l'unité bretonne, mais c'est aussi un symbole chrétien important puisqu'il incarne la courtoisie, la vertu et la justice. D'ailleurs, l'une des quêtes d'Arthur est de retrouver le Saint Graal, c'est à dire la coupe qui a permis de recueillir le sang du Christ. Donc ça c'est pour ceux qui auraient des doutes. Hein. Pourtant, même si on ne cessera pas vraiment d'écrire sur Arthur jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve de son existence, tout comme on n'a aucune preuve que Camelot ait vraiment existé. Concernant le royaume de l'ogre, son nom n'apparaît qu'au XIIe siècle sous la plume du clerc gallois Geoffroy de Montmousse, et il est tiré du gallois médiéval, Greux, signifiant tout simplement Angleterre. Il semble donc que la légende du roi Arthur soit apparue au début du moyen Âge, quand les germains ont envahi la Grande Bretagne. Et pour l'époque, hein, je rappelle, c'était surtout des celtes qui habitaient là-bas. En moins de deux siècles, la population du sud-est de l'Angleterre passe d'une culture romano-bretonne, parlant majoritairement en langue celte, à une culture anglo-saxonne, parlant majoritairement en langue germanique. Les peuples celtes sont alors confinés en Écosse, au Pays de Galles et en Cornouailles, alors que durant la même période, beaucoup décident d'émigrer sur le continent en armorique. Ces immigrés bretons, ce sont les ancêtres de nos Bretons, à nous, qui vivent actuellement entre Rennes et Brest. Enfin quand je dis à nous, hein, c'est une façon de parler, hein, puisque la Bretagne c'est quand même un peu un pays à part. Ainsi Arthur est une figure de résistance culturelle, puisqu'elle emprunte énormément au folklore lié à la société bretonne, non sans une certaine forme de nostalgie, mais c'est aussi et surtout une figure de résistance militaire. Arthur est le chef de guerre militaire qui réussit à fédérer tous les celtes, qu'ils soient continentaux ou insulaires, contre l'envahisseur germain. Concernant la personne qui a effectivement servi de modèle pour créer la légende du roi Arthur, on a quelques pistes mais là encore pas de preuves. Selon certaines hypothèses, Arthur est à la base un chef gallois ou romain, voire même une combinaison de plusieurs chefs. Mais certains disent que c'est un personnage qui est construit, un personnage totalement fictif, un peu comme peut l'être le célèbre bourrin Beowulf. Quoi qu'il en soit, selon l'hypothèse galloise, Arthur serait un gallois né au 5 siècle qui aurait repoussé les invasions anglo-saxonnes au début du 6ème. Selon plusieurs auteurs du Moyen-Âge, ce gallois relativement riche se serait payé sa propre troupe de mercenaires et l'aurait mise au service des chefs bretons. Toujours selon cette hypothèse galloise, Arthur n'aurait par contre jamais été roi et n'aurait été que chef de guerre. Selon l'hypothèse romaine, qui est finalement assez similaire, la légende d'Arthur serait tirée de la vie de Lucius Artorius Castus, préfet romain de York ayant commandé une légion chargée de se battre contre les calédoniens durant le IIe siècle avant de partir pour l'Armorique ou l'Arménie. Il peut également être inspiré de Riotamus, un breton romanisé ayant porté le titre de roi des bretons sans que l'on sache vraiment ce que ce titre est impliqué, ayant combattu contre les Visigoths au Vème siècle. Finalement, certains historiens voient dans le roi Arthur une synthèse de ces deux figures. Pour être tout à fait clair, tout ça ce ne sont que des suppositions puisqu'il n'existe aucune preuve qui permette de façon certaine de relier ces figures historiques au roi Arthur. En conclusion, il semble que la figure du roi Arthur soit un mélange d'inspiration et de pas mal de bobards. Voilà j'espère avoir pu éclairer un peu votre lanterne, n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos, à lâcher un petit like si ça vous a plu parce que c'est important et puis surtout à partager cet épisode avec votre grand mère parce que je suis sûr elle en sera très heureuse. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, salut